C'est l'invité du 6-9 de France Bleu Nord. Les cortèges étaient moins fournis hier pour la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Près de 2 millions de manifestants selon les syndicats, 570 000 selon les autorités. Pas d'incident majeur dans notre région, mais il y en a eu à Paris. Et c'est justement à Paris que le député de La France Insoumise du Nord, Hugo Bernalici a suivi le cortège. Au deal avec la volonté de scruter particulièrement les agissements de la brave M. Bonjour Hugo Bernalici. Bonjour. On va d'abord rappeler ce qu'est la Brave M, les brigades de répression de l'action violente motorisée qui existent uniquement à Paris. Des policiers qui peuvent se déplacer très rapidement en binôme à moto et qui ont été accusés à plusieurs reprises de violences policières. Hugo Bernadis, vous avez passé la journée hier, non pas à leur côté, mais à observer leur travail, quelle conclusion en tirez-vous de cette journée euh, bah, Qu'il est temps de, de procéder à la dissolution euh, et, et de revoir l'ensemble du schéma national de maintien de l'ordre. Parce qu'il faut bien se rendre compte que les BRAVEM, ces brigades de répression de l'action violente, sont, sont le, le symbole en fait de, de, ce, de cette volonté dans le maintien de l'ordre depuis les Gilets jaunes, puisque ça a été mis en place par, monsieur euh, par le préfet de l'Allemand pendant les Gilets jaunes, d'aller au contact et de faire des démonstrations de force. Or quand vous faites ça, moi quand j'ai réussi à aller dans la manifestation après être parti de l'hémicycle parce qu'on avait quelques votes euh, auxquels je souhaitais participer, euh, en réalité j'ai eu du mal à aller dans le cortège parce qu'il y avait du lacrymo qui, qui passait au-dessus des têtes. Euh, et ça fait un mouvement de foule en arrière dans le cortège de la CFDT de gens tout à fait euh, pacifiques, tranquilles, et certains étaient venus en famille euh, et, et pourquoi parce qu'il y a des interventions comme celle-là euh, au contact des, des, de, de la manifestation qui, qui crée ce, ce genre de mouvement de panique et, vous toute, avez, la vous avez justement et toute la soirée oui. au côté de la Bravem. On a vu comment, en, en fonçant dans la foule, parfois à juste titre en fait, parfois pour aller sécuriser un, un incendie qui avait été mmh. déclenché par des manifestants et pour aider les pompiers à venir. Mais la manière de le faire fait que c'est incompréhensible pour tout le monde. Les gens pensent qu'on leur fonce dessus, ça crée des mouvements de panique. Bon, et ça a été ça, toute la soirée. J'ai fini le parcours Place d'Italie, à aucun moment donné, euh, il y a une indication pour dire la manifestation est, est terminée, euh, dispersez-vous, rentrez chez vous. Par contre, vous recevez du lacrymogène, vous recevez des grenades de désencerclement, alors que vous êtes avec des journalistes ou des cortèges qui finissent la manifestation. Ça, effectivement, euh, sur que vous l'avez la montré puisque vous avez euh, euh, été en direct une bonne partie de la journée hier sur les réseaux sociaux hein, pour montrer précisément ce que vous faisiez. Alors, en indiquant oui. à plusieurs euh, reprises que vous ne compreniez pas d'ailleurs ce que faisaient les hommes de la Brave M, pourquoi ils allaient à tel ou, ou tel endroit. Est-ce que c'est vraiment votre votre sentiment à l'issue de cette journée qu'ils attisent, on va dire, une certaine forme de, de violence de la part des manifestants. On les, ils ont été accusés à plusieurs reprises de violence policière. Est-ce que vous avez été témoin, vous, hier, de faits troublants, choquants de la part de cette unité Ah ben, euh, On les a vus foncer dans le tas et, et donner des coups de matraque au moment où, d'ailleurs, on est arrivé pour les observer. Et quand ils ont remarqué notre présence, je dois vous dire que j'ai eu l'impression peut-être que les faits démontreront le contraire, mais en tout cas, euh, qu'ils avaient la, moins, la main un peu, un peu moins lourde, et d'ailleurs on ne les a pas vus opérer euh, le, le soir dans, euh, dans la, les, les manifestations spontanées euh, qui se sont déclenchées euh, suite euh, au, au, au, au, à la fin de la manifestation Place d'Italie. Euh, donc... Moi j'en je, tire une conclusion, c'est que plus on est là à observer, à regarder, pas seulement en tant que parlementaire, mais les observateurs de la Ligue des droits de, droit de l'homme mm -hmm. par exemple, ou du des syndicat des avocats de France ou quelques autres, euh, sont bien utiles pour faire baisser euh, la température et euh, limiter la casse. Mais il n'en reste pas moins euh, que la, la manière dont ils procèdent euh, ont provoqué des mouvements de foule. Euh, or, l'objectif pour. pour, pour, pour tous et tous, c'est de faire en sorte que la manifestation arrive à bon port de tout le monde, que les gens puissent manifester. Moi, quand je vois des personnes, quand je remonte, qui font des malaises parce qu'ils sont comprimés, qui supportent pas le gaz lacrymogène, alors qu'ils sont venus là euh, euh, tout tranquillement avec leur chasuble euh, syndicale, euh, je, je me dis qu'il y a une, un échec euh, dans euh, ce qu'ils appellent le maintien de l'ordre et j'ai l'impression quand même que ça vise à dissuader les gens de revenir manifester. 8h10, vous êtes sur France, bonjour, notre invité ce matin est Hugo ici, le député de la France Insoumise. Alors on a évoqué le cas de la Brave M qui ne donc déployait qu'à Paris, mais vous dites finalement c'est l'emblème, c'est le symbole de cette doctrine du maintien de l'ordre qui est mise en avant aujourd'hui, qui est appliquée par le, par le gouvernement ça veut dire quoi Ça veut dire euh, plus globalement, pas seulement à Paris, à Lille, ici, à Douai, à Valenciennes, c'est qu'on est. Les forces de l'ordre sont quoi Dans une plus dans une logique de confrontation finalement que euh, d'encadrement, d'accompagnement d'une manifestation pacifique. C'est exactement ça. Vous, vous avez parfaitement compris. On est dans la volonté de contact. D'ailleurs, c'est fait pour ça. La brave c'est, encore une fois, aller au contact des manifestants, être mobile et aller réprimer... est-ce que c'est vraiment là, à l'image de ce qui ça se fait partout ailleurs Parce que et, là, c'est vrai que oui, c'est Paris et les images sont très fortes, mais... Euh... Je suis d'accord. Je suis plus habitué des manifestations lilloises, donc ça me fait un bon, <rire> un, bon, un, bon, un bon point de comparaison. Et le point de comparaison, il est le suivant. C'est qu'en fait, c'est depuis les Gilets jaunes où il y a un usage complètement disproportionné et habituel des brigades anticriminalité qui, elles aussi, ont l'habitude de faire ce qu'on appelle du saute-dessus, d'aller au contact, mm -hmm. euh, quand on leur demande. Et euh, j'ai vu les images à Lille non pas de la manifestation euh, d'hier, j'ai pas encore eu le temps d'aller de, de regarder ça de trop près, mais euh, de, des semaines, de la semaine dernière oui. à la semaine d'avant, euh, où ça gaz dans tous les sens sur la place de la République, les gens savent pas pourquoi ils sont là, enfin euh, pourquoi ils sont gazés, pardon, à cet endroit-là, alors qu'ils sont là en train de discuter, papoter entre eux, et vous avez la BAC qui fonce dans le tas, matraque à la main, euh, et qui, qui, qui fait peur, en fait, euh, qui fait peur dans la, dans, la, dans, dans, dans la foule, et ça je peux pas accepter ce genre de choses. Avec, donc, avec pour aussi, ça il début, faut le préciser, euh, dans ouais. certaines manifestations lilloises, à la fin des des éléments clairement hostiles qui visaient avec des projectiles les, les forces oui. de l'ordre. Mais peut-être, euh, ça, ça veut dire que c'est une question que de, de, de formation de la part des, Alors, des, des forces de l'ordre Il y, y a ce sujet-là, une question moi, de spécialisation, euh, de, de, que ce soit son métier, je veux dire, faire de l'ordre public, euh, encaisser justement les jets de pierre et reculer pour isoler les éléments qui seraient les plus perturbateurs en vue de les appréhender éventuellement, euh, c'est un métier c'est une manière de faire. Quand vous foncez dans le tas, dans la manifestation, ce qui se passe en général, c'est que vous provoquez un mouvement de panique, un, et qu'il peut y avoir des blessés dans, la, dans, dans, dans tout ça, et de deux, c'est que vous solidarisez les manifestations, les manifestants pacifiques, avec ceux qui veulent en découdre, euh, parce qu'ils euh, se sentent agressés. Et c'est le cas d'un jeune homme que je suis allé voir en, en cellule de garde à vue, puisqu'on fait usage aussi de notre droit de, de parlementaire d'aller en de garde à vue, celui-là n'était pas du tout en noir, pas du tout masqué, rien du tout. Il avait sa, sa bouteille de bière à la main, a reçu euh, du lacrymo qui lui tombait sur la tête alors qu'il euh, qu était en train de discuter avec ses amis sur la place de la République à la fin de la manifestation, il a jeté sa canette, il a été interpellé. Il n'était pas venu spécifiquement pour ça ce, ce, ce jeune homme. Oui avec en donc plus, les, est... les manifestants qui se retrouvent euh, tous entre guillemets mis dans le même panier et traités de la, de la même il y a, façon. Hier dans le cortège de la CFDT, on se prend du lacrymo alors que personne n'a rien fait euh, à cet endroit là. Donc la proportionnalité de la réponse, elle n'est pas bonne, mmh. elle n'est pas bonne. Et en plus ça fait augmenter le niveau. De radicalité dans les manifestations, de manifestation en manifestation. Et on sait que ça a un impact, les sciences humaines et sociales l'ont démontré. Et c'est pour ça que nos voisins européens, depuis plusieurs années, pratiquent une doctrine de ce qu'on appelle de désescalade. Effectivement, c'est effectivement tout le, contraire. Une, une, le contraire, beaucoup plus dans l'accompagnement et non pas dans aller au contact, pour reprendre votre expression. Merci beaucoup, Hugo Bernalici d'avoir été notre invité ce matin sur France Bleu Nord. Très bonne journée à vous.